Comment est-ce que vous avez euh, choisi la parcelle euh, euh, pour faire le, ce préverger Donc ce premier, bah déjà c'est une parcelle qui existait déjà. Donc c'est des pommiers qui ont été plantés aussitôt la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un, un, un autre agriculteur qui l'a moi je ne l'ai que depuis euh, une dizaine d'années. Donc à ce temps-là, euh, il, il y a trois hectares. Donc il manquait une centaine de pommiers dedans, donc je les ai replantés, et puis j'ai retaillé tous les pommiers, j'ai enlevé le gui, parce qu'il commençait à être infesté de, de gui. Donc voilà, j'ai remis tout en état, voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à qu continuer la, la, la mise en place, l'exploitation ouais, de... Donc voilà, un, un jeune que vous avez replanté ouais, il y a peu. Oui, il a 5-6 ans déjà. il a 5-6 ans. tous. Bon, après, il y en a, il pousse plus ou moins vite. Hein. Euh, hein. Alors là, est-ce que vous pouvez me réexpliquer euh, porte-greffe, euh, intermédiaire, variété, comment vous avez choisi ça, sur quelle base ouais. alors, euh, du jeu, ouais, du les... Oui, alors déjà c'est avec... Après, je vous poserai la question sur le, les protections ouais. et tout ça. Déjà, bon quand j'ai voulu replanter, je me suis déjà adressé à l'atelier Agriculture avec nouveau tirage. Donc c'est une association d'agriculteurs qui, qui les aide sur le, le volet verger. Euh, après ils ont le filière bioénergie aussi à côté. Donc euh, j'ai demandé des renseignements pour savoir à toutes les variétés, variétés locales, euh, voilà. Enfin, donc en ce qui concerne l'arbre. Donc, euh, il faut savoir qu'il faut 5 ans pour faire un, un arbre haute tige avant de le replanter. Ah. Donc, on commence par la, la graine, qui donne un, un arbre. Cet arbre, on le, on le recoupe à 20 cm de hauteur, pour le regreffer avec un, un, une greffe euh, plus ou moins vigoureuse, suivant les, les variétés que l'on veut mettre en dernière, en dernière étape. Et donc, euh, après, de, ça doit être, je ne sais plus les années non plus, mais deux ans après, je crois, trois ans, il faut, on les recoupe à 2 mètres, 2 mètres 20. Et là, on les regreffe avec la variété que l'on choisit. Après, c'est monté en axe vertical. Hein, donc, c'est taillé pour qu'il n'y ait qu'un axe. Faut que la tête domine toujours le, les bras charpentières bras, sur, sur le côté. Moi je croyais ah. qu'il fallait faire des gobelets en plus Non, le gobelet c'est ce qu'on voit avant. C'est ce style-là. D'accord, oui. Mais bon, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de surface, qu'il n'y a pas de pommes. Donc c'est pour éviter ça qu'on met en, en axe vertical. D'accord. En principe, il va y avoir des pommes jusqu'au jusqu jusqu cœur de là. Celui-là d'arbre, oui. vous en êtes satisfait ou pas Oui, c'est de la bonne pomme, c'est de l'Ontario ça, il n'y en a que deux. J'en ai mis que deux, c'est pareil, c'est des variétés, on ne connaissait pas de trop, bon, ils sont du, du nord de la France. Après, euh, quand on en met beaucoup, on peut se permettre des essais, euh, de dire euh, voilà. Et, euh, et cet arbre-là, hors ouais. variété, la forme, euh, l'état sanitaire, tout ça vous Ah bah l'état sanitaire, il n'y a jamais rien eu de fait de aucun traitement, il n'y a rien eu de fait dessus, hein, ouais. ces arbres-là. Bon, après, on peut en avoir qui peuvent avoir un peu de chancre, des trucs comme ça, mais il n'y a jamais rien eu de fait dessus. Hein. Après, bon, il y a juste eu de la taille, hein. bon, on le voit, hein. il y a des tailles qui ont été faites. Hein. Oui, d'accord. Pour monter un peu. Là, bah, pour avez... monter l'axe, euh, oui. Ouais. Parce qu'après, euh, si vous avez une latérale qui est plus grosse que l'axe vertical, c'est elle qui domine ouais. et c'est elle qui va prendre le dessus. Ouais. Ouais. Par rapport au bovin aussi faut pas qu'il y ait des branches. Trop ah basse, oui, oui trop basse, ça, ouais, parce que sinon après, avec les pommes, les branches ils sarquent. Hein, ils vont faire ça. Hein. D'accord. Et ah. puis la euh, les est grande là. Ils... <rire> Quand on arrive au mois d'août, septembre, ouais. les pommes, ils. Ah. Voilà. On parle parfois d'étranglement. Euh, ouais. euh, je ne veux pas mettre de pommiers dans mes champs parce ouais. que euh, mes vaches vont s'étrangler. Mmh. Alors. Qu'en est-il Qu'en est-il bah, ouais. Après, euh, moi, je veux dire, je ai jamais eu, hein, honnêtement. Ouais. Après, ça peut arriver, c'est quand la, la, la, le bovin cueille la pomme. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est parce que là, elle descend aussitôt dans le gosier, puis voilà. Mais ouais, ouais. quand elle la mange ouais, par terre, il n'y a pas de danger. Ouais, ouais. Mais bon, ça ne ça m'est jamais arrivé, honnêtement. Euh, ouais. Tant, euh, tant les, les bovins, on les enlève que début septembre, il y a déjà des pommes, tout ça. Ouais. Ah. Oh, non, non. Ouais. Hein Allez curieuse hein. Ah ouais, bah le montbéliard surtout il hein. <rire> ah. ah, y en a ils sont ils sont embêtantes, hein. ah. Ah, voilà.